894, c'est le nombre de jours qui nous séparent du dernier album de Nekfeu. 1098, c'est le nombre de jours qui nous séparent du dernier clip réalisé pour Nekfeu. Dit comme ça, ça fait un petit moment qu'on attend, ouais. Parce que Nekfeu, contrairement à un Damso ou PNL, ce n'est pas le genre d'artiste à faire monter la hype en provoquant les théoriciens Non, lui, il ne laisse rien transparaître et préfère nous prendre par surprise Gros shout out à toute l'équipe sur Twitter avec qui j'ai pu échanger, ne serait-ce que quelques messages Les gars, je vous le dis, ensemble, on fait de réelles dingueries et ça m'a vraiment permis d'ordonner tous les indices de la vidéo Car aujourd'hui, nous allons voir quand, comment et avec quoi Nekfeu pourrait revenir Bienvenue dans ce deuxième épisode de Rap Review le client tu fais fuir quand tu vends avec un niveau. Dans wire, boy, pas le 9 novembre 2017, Nekfeu annonçait sur Instagram son départ pour le Japon. Le 15 mai 2018, il écrivait déjà « Revenir sur scène pour très bientôt ». Ça n'aura pas été pour cette année-là, mais c'est justement il y a quelques mois que les festivals se sont prononcés sur les artistes présents et qui devraient être sur scène dans une dizaine d'entre eux pour tout retourner avec son public Feu. Alors ça n'est pas encore la période mais ça va arriver très vite Donc normal que ça n'est pas encore à fouler les foules Mais nombreux pensent que ces shows seront précédés ou suivis de ce que lui appelle le reste l'album. Il y a donc trois possibilités. Pour la première, l'annonce se fera avant les festivals et qu'il soit sorti ou pas, ça sera joué là-bas. La seconde serait de reprendre la formule de Cyborg, l'annoncer en plein chaud mais c'est trop logique. Et la dernière, qui risquerait de fortement décevoir son public, sortir l'album qu'après toutes ces dates. Perso, je suis mitigé entre la première et la troisième car il y a beaucoup trop de rumeurs qui l'annoncent pour le 7 juin. Comme par hasard, ce serait le même jour que celui de Gizmo et la veille de son premier festival de 2019. Là, pour le coup, ce serait beaucoup trop simple. Alors comment cette légende pourrait revenir nous choquer Bah, cette question. On se la pose tous. Pour le moment, PNL domine largement le rap game sur le plan de la com, des ventes et de l'imagerie. Mais Nekfeu est parti en tant que roi et il doit revenir ainsi. Bref, il y a tant de choses à dire pour euh, opposer ces artistes trop comparés pour rien. Mais il me faudrait toute une vidéo pour en parler et là n'est pas le sujet. S'il y a quelque chose que je pourrais vous dire, simplement, c'est quand c'est impossible, c'est pour PNL. Quand c'est imprévisible, c'est pour Nekfeu. Bon, dans tous les cas, ce retour en festival et donc en France n'est pas anodin. Nous pourrions également ajouter le fait que quasiment tout son entourage a sorti un projet solo depuis son départ. Avec dans tous, que ce soit sur un clip, en fit ou même euh, au partage, la présence de Nekfeu D'ailleurs, pour les anciens, voilà, petite info que je rajoute comme ça deux r devrait également revenir très bientôt. Ça a été partagé sur le Twitter de l'entourage. Maintenant, voilà, on se dit que euh, c'est peut-être autour du Fennec, non Je sais pas. Euh... Mais à quoi pourrait ressembler ce troisième album en discutant avec Lucas de chez Rap Plume, il m'a partagé une grosse info que je n'avais pas deviné comme ça, puisque c'est en japonais, et ça va appuyer le raisonnement qui va suivre. Dans les dernières secondes de Neketsu, l'outro de Cyborg, Crystal dit ce qui, en français donne, revient vite à Tokyo, je t'attends avec impatience. Bon, outre le fait qu'il semble très proche de l'artiste, ça a été chose faite, puisque quelques mois après, il a publiquement annoncé être parti s'isoler au Japon. Nekfeu a toujours mis en avant son amour pour la culture Jap. Mais là, sachant également que le temps est passé, et que la maturité de la trentaine approche, je sens qu'il va aller au-delà des rêves, et on va avoir un bel album autour de cette signature artistique. En plus, si l'on regarde les précédents, il a bâti un réel lien entre les deux. L'intro de Cyborg répond à l'outro de Feu, donc pourquoi le Outro de Cyborg ne répondrait pas à l'intro du prochain Voilà donc je me trompe peut-être, mais pour moi il y a 90% de chances que ce soit le cas. Et éventuellement sur un petit 16 titres en vue du temps d'absence, euh, voilà, dites-moi ce que vous pensez de ça. Nekfeu va-t-il revenir des terres comme jamais sur scène avec un album aux influences japonaises Qui plus est, pourrait prétendre dépasser celui des frères PNL. C'est ce qu'on attend tous de voir en tout cas. Alors oui, petite précision, je ne parle évidemment pas en termes de vente. Parce que ouais, c'est bien d'en parler. Mais restons au minimum sérieux. Donc je faisais évidemment le rapprochement avec le fond de l'album. Rap Review, épisode 2, le retour de Nekfeu. C'est fini. J'espère que un petit peu d'actu sur lui vous aura fait plaisir. En tout cas, nous aurons toutes nos réponses très bientôt, je pense. Dans les 2-3 petits prochains mois là. Honnêtement, je pense pas qu'il laisse passer cet été. N'oubliez pas ceux qui n'ont pas encore répondu à un sondage pour le prochain gros sujet. Vous avez tout ça en description, on se dit à mercredi dans 15 jours. Ciao les franjo. Fais le malin, je fais mes jazz, je vois le monde depuis mon jet. Aligne les zéros sur l'échec, je peux là-haut j'ai déjà de l'or dans mes chaînes. Fais le malin, je fais mes jazz.